Donc, je m'appelle Anne-Sophie Kestiker et euh, je suis fondatrice de la société Doctibike. J'ai étudié à l'ESDES, l'école de commerce de l'Université catholique de Lyon, et je fais partie de la promo 2013. J'ai choisi l'UCLI, et tout particulièrement l'ESDES au début de mes études. Parce que c'est une école euh, qui intègre la partie sociale et humaine vraiment dans sa stratégie. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est euh, l'aspect éthique qu'on ne retrouve pas dans d'autres euh, écoles de commerce et qui est vraiment propre à l'ESDES. Quand on est euh, entrepreneur comme moi, l'objectif c'est de pouvoir rapprocher ce qu'on fait au quotidien avec des concepts sur lesquels on a travaillé pendant les études. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est notamment euh, toute la période que j'ai faite sur mon mémoire, sur euh, l'éthique dans les relations commerciales. Donc J'ai créé Doctybike juste après l'UCLI, l'ESDES. J'ai fait un master en marketing-vente, euh, dans lequel euh, j'avais décidé de me perfectionner sur euh, vraiment le business model, comment on va réussir à à développer une entreprise qui a de la valeur. Donc Doctibike, c'est euh, l'expert aujourd'hui en France de la réparation du reconditionnement des batteries pour la mobilité électrique. Et notre raison d'être, et la raison pour laquelle j'ai monté cette boîte, c'est pour apporter de la durabilité dans les produits. C'est que, euh, et c est, c est, ces valeurs-là, je les partage avec l'UCLI et avec Lesdes. C'est qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, on est là pour créer de la valeur, on est là pour vendre des produits, des services, mais qui ont du sens et qui permettent à la fois à nos collaborateurs de s'intégrer dans une vision qui partage et aussi de proposer des produits qui sont bons pour la planète. Donc vraiment, notre raison d'être chez Doctibike, c'est de dire un vélo, un bon vélo, c'est un vélo qui dure longtemps et notre rôle, c'est de faire en sorte que ces produits soient réparables. Ah, spontanément, mon meilleur souvenir à Lucli, c'était à Taïwan pendant mon semestre à l'étranger, euh, pendant lequel euh, donc le partenariat avec Lucli et l'école dans laquelle j'étais m'a vraiment permis d'apprendre euh, bah, de nouvelles choses dans mon métier. Donc J'ai beaucoup travaillé sur le marketing notamment, et puis euh, de rencontrer euh, beaucoup de personnes de plein de pays différents, d'améliorer mes langues, mon anglais, mon mandarin. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est « make the most of it ». L'objectif, c'est vraiment que vous profitiez au maximum de vos cours, de vos périodes de stage, des associations, de toute cette richesse qui est apportée à l'UCLI et au sein de l'ESDES, qui va vous permettre de devenir des bons professionnels. L'UCLI en trois mots, c'est l'international, Lyon, éthique. Pourquoi Parce que c'est une école qui a des valeurs fondamentales fortes, qui met au centre de sa stratégie les étudiants, les gens et les valeurs des gens. Je voudrais remercier le directeur de l'ESDES et donc au sein de l'Université catholique de Lyon, qui m'a aidé à un moment très compliqué dans l'historique de Doctibac, puisque Doctibac a subi un incendie total de l'entreprise il y a deux ans. Et euh, j'ai contacté l'ESDES en disant « Coucou, je suis alumni, est-ce que vous pouvez m'aider ?» À ce moment-là, j'ai reçu euh, totale ouverture. Et aujourd'hui, on utilise encore les anciens ordinateurs euh, des salariés de l'UCLI. Donc pour ça, merci